Bonjour et bienvenue, je suis Christophe Chompton, agent immobilier passionné et je suis très heureux de vous accueillir dans cette vidéo. L'immobilier vous intéresse et vous souhaitez devenir un vrai professionnel de ce secteur. Vous avez sans doute envie, grâce à ce métier, de réaliser des objectifs ambitieux. Gagner votre vie d'abord. Avoir une situation sociale enviable, avoir un relationnel enrichissant, profiter de beaucoup d'autonomie, être enfin votre propre patron, peu importe. Chacun d'entre nous peut, grâce à ce métier, s'épanouir dans sa vie personnelle et professionnelle. Cependant, pas mal de gens se sont lancés ces dernières années dans cette activité, notamment grâce à l'émergence de réseaux de mandataires. Et puis grâce également ou à cause des nombreuses émissions de télévision qui nous mettent en scène. Et malheureusement, pas mal ont abandonné au bout de quelques mois, faute de résultats. Alors vous allez vivre dans ce métier énormément de bons moments, mais vous allez devoir également affronter des difficultés. Comment trouver des biens intéressants Comment obtenir des rendez-vous avec les vendeurs Quel prix proposer pour tel ou tel type de biens par quels moyens trouver des acquéreurs Quelles techniques utiliser pour promouvoir mes biens, pour faire des visites fructueuses et obtenir des propositions d'achat Comment m'assurer que la vente ira bien jusqu'au bout Quels seront mes résultats et quels seront mes revenus Autant de questions qui ont toutes des réponses, à condition de suivre évidemment quelques règles. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer en quoi consiste exactement ce métier. On verra ensuite dans les vidéos suivantes quelles sont les qualités indispensables pour réussir et puis je vous donnerai enfin cinq conseils pour prendre un bon départ. Vous êtes prêts Alors on y va. Alors en quoi consiste exactement ce métier L'activité de négociateur en immobilier véhicule pas mal de clichés, les émissions de télévision dont tu parlais, qui se sont multipliées depuis quelques années, même si elles nous rendent plus sympathique aux yeux du public, ne montre souvent qu'une partie de la réalité, la pointe de l'iceberg, le côté relationnel, qui est souvent le plus agréable. En fait, en coulisses, le métier de négociateur est un métier très diversifié. C'est d'ailleurs ce qui en fait l'intérêt. Très diversifié et très technique. Et pour développer votre professionnalisme, vous devrez acquérir et maîtriser l'ensemble des connaissances, des bonnes pratiques et des comportements, qui sont nécessaires pour l'exercer avec efficacité. Un professionnel de la transaction immobilière va donc devoir tout d'abord construire son offre, et pour cela identifier les biens disponibles à la vente, contacter les propriétaires vendeurs, évaluer le prix des biens, établir un mandat de vente et promouvoir le bien, et les résultats obtenus par un négociateur dépendent très largement de la qualité de cette offre. D'autre part, le professionnel va construire un portefeuille d'acquéreurs, Traiter et analyser leurs besoins, leur faire des propositions de biens, assurer les visites, recueillir et négocier des offres, sécuriser la transaction et suivre vendeur et acquéreurs jusqu'à la vente définitive et même au-delà. Bref, suivre des processus bien établis avec des étapes précises qu'il convient de connaître parfaitement et de bien maîtriser. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble quelles sont les qualités indispensables que vous devez posséder ou développer pour réussir. D'ici là, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à poser vos questions, à liker si vous avez apprécié, à partager et à vous abonner, bien sûr, en cliquant sur la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite de très bonnes affaires et je vous dis bye bye